Bonjour mes chers élèves, bienvenue sur votre chaîne préférée, je communique TV. Alors aujourd'hui, on va voir orthographe. Je manipule la lettre G et les différents sons qu'elle transcrit. Prenez s'il vous plaît votre livre préféré, la brumeau. Par outil, pas 121. Alors dans cette vidéo, on va voir, euh, j'observe, je découvre et je montre. Allons-y. Alors, la lettre G et les différences qu'elle transcrit. transcrivent par 121. Suivez avec moi, s'il vous plaît, pour comprendre, bien sûr, les cours d'orthographe. Parce que je vois, tout simplement, que ce sont des cours vraiment très intéressants pour la plupart des élèves. Surtout euh, à la dictée. D'abord, observation et découverte. On a cette activité. Qu'est-ce qu'on va faire ici On va tracer un tableau. De cette façon il y a la lettre G avec ses différents avec ses différentes graphies Alors, par exemple G comme dans Gare hein? j'entends G comme dans Gare j'entends J comme dans sauvage au village j'entends comme dans montagne voilà. J'entends « G comme dans « gare ». J'entends « j » comme dans « sauvage ». J'entends « nier » comme dans « montagne ». Et la lettre « g » ne transcrit aucun sens. On a donc ce texte. On va choisir, bien sûr, quelques exemples. Alors, je vois « g ». Dans ce jardin « sauvage »,« sauvage », pousse des arbres magnifiques magnifiques orangés orangés arganiers, arganier fugués. des éclantiers grimpent le long d'un vieux grillage. Des mandragueurs, des mandragueurs tapissent le sol, et dans un coin embragé, des gyraniums rouges attirent le regard. Alors, on a le mot sauvage. Alors, je vois la lettre G, j'entends G. C'est comme un exemple de sauvage. Ici, magnifique. Oui, c'est vrai que je vois la lettre G, mais j'entends le son -y. Magnifique. Oranger. C'est la même chose ici. Figuier. Alors là, arganier. Pardon. Comme gars. Fuguer. Comme gars aussi. J'entends le son gay. Désanglantie. Si d'ailleurs, si d'ailleurs. Euh, je vous donne ici tous les noms qui se prononcent, euh, tous les noms qui ont la lettre G, qu est est, qui est conjonctant comme... Euh, Gar. Euh, argane. Fuguier. Églantier. Grimpe. Grillage. Mandragore. Euh, regard. Maintenant, euh, je vous donne tous euh, les noms, tous les mots euh, qui ont la lettre G et qu'on entend euh, le son J. Sauvage. Oranger. Euh, grillage. Ombrager. Giranium. Voilà. Maintenant, le sonnier. Comme magnifique. C'est rare de trouver des mots. Et la lettre G, notre comme l'exemple de le long. Long. Bon. Alors, il y a la lettre G à la fin, mais elle ne se prononce pas. Long. Le long. Alors, devant quelle lettre la lettre G transcrit-elle le son Devant A. Ga. Devant O, Go, devant U, GU. Par exemple, on a un garage, euh, fuguier. Et aussi devant une, euh, consonne comme R ou L, grimpe, glace, églantier, c'est Devant quelle lettre la lettre G transcrit-elle le sang J Devant E, O, I, Y. Comme gymnastique, avec Y. Comme euh, et E, comme orange, Comme I, euh, comme girafe. Il voilà, n'y a pas de girafe ici. Bon, on continue. Quel autre son peut-elle transcrire Quelle lettre précède-t-elle dans ce cas Voilà, Le son I. Avec N, -G N, Alors ici, entraînement. Voici la collection de la première activité, mes chers élèves. Je m'entraîne, recopier et complète les mots avec les celles à proposer. Yaga, go, gu, gang, et gon. Alors ici, on dit une goutte d'eau, des légumes, un dragon...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 Alors, euh, deuxième activité, alors ici c'est euh, ordonne les syllabes et trouve les mots illustrés. Alors ici c'est magicien, magicien, magicien, magicien. Alors ici c'est horloge, horloge, horloge. Ici c'est aubergine, aubergine, aubergine ici c'est fig, fig, fig, magicien, horloge, aubergine, fig. Troisième activité pour aujourd'hui, mes chers élèves, toujours avec la lettre G et les sons qu'elle transcrit. Recopie et complète, complète la phrase avec le mot qui convient. Et le fruit d'un figuier, on dit ici... Euh, Fuc. Attends, attends, je vais colorer. Il faut mieux de colorer. Voilà. Voilà. C'est figue. La figue est le fruit du figuier. Un petit sentier. long, long. Un petit sentier longue. La forêt. L'ange, pardon. L'ange. Un petit, c'est pas, pas C'est l'ange. Je m'excuse. L'ange la forêt. Elle s'est mordue la langue mangeant. Le le alors euh, le G voilà, le G le G est un oiseau. Dans notre cachette, euh, nous nous bougeons avec. Ça façon nous nous bougeons plus dans notre cachette. Nous ne bougeons plus. La fugue et le fruit du figuier. Un petit sentier longe la forêt. Elle s'est mordue la langue en mangeant. Le G est un oiseau. Dans notre cachette, nous ne bougeons plus. Maintenant, dernière activité pour aujourd'hui concernant la lettre G et les sangs qu'elle transcrit. Alors, trouve l'intrus dans chaque colonne, explique ton choix. Alors, il y a ici quatre... Trois colonnes. Alors, on va trouver l'intrus. Ça veut dire le mot qui ne convient pas avec les autres. Gazelle, gaufre, green, goûter, glace. Hum, je vois ici. Village, plage, jabil, géant, bougie, gymnase, gare. Alors, je vois ici gare qui ne convient pas avec les autres. Montagne. Campagne, signe, anon, champignon, tigre, tigre ne convient pas avec les autres. Alors, on a ici village, pourquoi Parce qu'il y a le sang-ji. les autres le sangais. Et la même chose ici, la plupart ici c'est le Et sauf ce mot qui est un alors il y a le gare. Il y a ici le sanguier aussi, tigre, et les autres le sangier. Montagne, campagne, cygne, agneau et champignons. Alors, c'est facile pour vous, mes chers élèves. Alors, euh, c'était agréable de vous accompagner hein, sur notre chaîne GCOMLEX TV. Allons-y. On va voir euh, dans la prochaine vidéo des activités d'orthographe avec euh, explication, bien sûr, et je retiens. Merci beaucoup. Au revoir et à la prochaine.